Bonjour, bienvenue, nous allons voir aujourd'hui la tente 8 places, 8 places avec tapis de sol non intégré, euh, puisqu'on voit ici que elle est libre, on va aller voir tout ça en détail Un point important de la tente c'est de vérifier la qualité du double toit et son épaisseur puisque c'est celui qui prend tous les intempéries Ici on voit que le double toit est épais il recouvre fortement la tente, ce qui permet aussi que si la pluie est latérale, en venant dans ce sens-là, globalement la porte, qui elle n'a pas d'élément d'étanchéité, euh, sera suffisamment protégée pour ne pas prendre l'eau. Concernant le toit, c'est un point important aussi à regarder. Si le toit est suffisamment épais, s'il est solide, s'il ne prend pas trop le risque de l'humidité. Ici, on voit que le toit est plutôt solide. Euh, si j'ouvre un peu ici, on peut voir un peu le grammage et globalement, voilà, on est sur du quelque chose de, de, de qualitatif et un produit qui tiendra normalement pas mal de temps. Un autre point important est de vérifier la solidité du tapis sol. Euh, on voit de plus en plus de tapis sol, quasiment une bâche de premier prix. Là, on voit que la, le tapis sol est solide. Je dois parler maintenant poteau, fêtière, tendeur. Poteau, poteau, c'est de l'acier électro zingué, c'est du solide. Bon, ça subit pas toujours bien le louveteau qui se pend dessus, parce il est un peu tordu. Mais globalement, c'est plutôt de la bonne qualité. Un autre point sont les tendeurs. Les tendeurs ici sont en nylon. Euh Rèche, euh, peu glissant. Un autre avantage c'est également l'élément tendeur qui est en triangle qui permet vraiment de coincer la corde et du coup de vraiment tendre. Euh, du coup là au moins on n'a pas de phénomène de glissade de, de l'élément métal. Un autre élément intéressant ici ce sont les anneaux plastiques qui permettent de tirer un peu plus uniformément sur la, la toile et donc d'avoir un peu moins de risque d'arrachement euh, qu'on pourrait avoir avec un mauvais temps. Alors en bilan, euh, cette tente là elle a tout pour plaire, euh, solide, efficace, elle va probablement peser un petit peu plus lourd que les premiers prix actuels, mais il est probable quand même que c'est un investissement qui est parti pour durer 5-10 ans, ce qui est quand même des pas négligeable. Ce fait d'avoir trois éléments permet de remplacer facilement le tapis-sol, remplacer facilement le toit ou le double-toit, sans pour autant racheter une tente entière. Et ça aussi, ça vaut quand on investit pour un groupe. La toile